il ah, Oui, ah, est... La... Ah, est... La fermer, oui, c'est lui l'air fermé, oui. C'est fermé juste votre 52 pour ah, Merci. Vous... Monsieur Je pense à la lecture oh de la que M. Pagos a souhaité, qu'on aurait une identification à trouver. On peut peut-être demander à M. M. mais pour les de la on est lancé dans un dossier de probation. Monsieur, on ne reproche de pas avoir respecté son de service communautaire. Euh, les personnes qui ont accueilli monsieur, ce de les personnes qui ont accueilli monsieur à la probation, ce sont des gens qui travaillent à la réception, honnêtement identifiables par les agents de probation comme puis les agents de probation sont assignés dans nos deux dossiers qui n'a enfin jamais euh, finalement effectué les heures de travail qu'on lui bon. Alors, devant cette situation, après avoir pris connaissance de la vie, il y a des de choses difficiles, euh, moi, d'activer, m'arrêter, m'arrêter, m'arrêter, m'arrêter, m'arrêter dans le corps matériel, et d'identité en parallèle, <en> <Wesley> etc. Euh, j'ai fait, j'avais l'impression de voir une question du service de police de l'UQ quand Alors j'ai fait sortir dans le dossier pour lequel monsieur a obtenu sa probation, j'ai fait sortir la fiche de la photo, où on retrouve la photo de monsieur, ses entraînes digitales, pour euh, nous démontrer que c'est bien euh, monsieur, sa qui ici qui a reçu l'ordonnance de probation lui enjoignant effectuer 100 heures de travail communautaires. Évidemment, vous comprendrez la situation que j'ai une copie pour monsieur à titre de délégation de preuve. et que pour la suite des choses, je vous suggère que le 2 monsieur reconnaisse qu'il est bien la personne qui a eu l'ordonnance de probation à qu'on lui enjoignait 100 heures de travail communautaire et on, on procède ou sinon, ben, on verra, mais moi je suis disposée, euh, c'est sûr que je n'ai pas avec moi le témoin qui a pris les enfants de ma vie, qui a pris la photographie, mais à tout moins je suis en mesure de faire un preuve. sinon je vous soumets que j'assumerai ce testament à la prochaine date, pour faire la preuve conformément à ce qu'il a fait à la vous avez compris la position de la personne Ça, ça J'ai compris la position. Oui, oui, oui. Elle oui. que j'ai remis avec le non, me pas bien remis, il n'y a rien de déposé en ce Est-ce que vous admettez Mario ah, Talba qui est juste oui. une formation? Moi, je suis Mario Moritz. Mario-Mosette le RH, je suis c'est ce que je peux vous dire, Alors, vous que M. Denis marot né le 7 né de 1965, qui est expliqué d'avoir de une formation la chambre de communautaires, est présent euh... ici, pas au bout Moi je suis la personne, la vraie personne, la l'identité sur ceci la personne une si vous voulez la personne à moi pour qu'il est capable. Non, la personne La personne de la personne de pour Pardon? Pardon, monsieur est-ce que je peux intervenir parce que j'ai gagné, moi, je dis dans. Non, vous pouvez, vous pouvez pas intervenir. Est-ce que monsieur euh, avoir... je non, un avocat n'a pas le droit de dire ce que j'ai gagné devant les acteurs de l'État civil, et devant le gouvernement, j'ai gagné devant le juge Godbout ici, ah, puis, droit devant aussi. le juge Peter Bradley, les deux honorables juges, dans le dossier 272-028-373, <inaudible> 41. il a son certificat de naissance ici, il n'est pas capable de l'expliquer, il ne connaît pas ça, puis il y a pas d'avocat, il n'est pas capable d'avoir d'avocat. Je vous demanderai de reproduire, moi j'ai expédié un non. premier commandé au juge Charest temps de temps au juge en chef de la police. Je ne vous donne pas le droit de parole, je vous demande de vous faire. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair, mais vous allez recevoir un document pour ça aussi. Vous, hein. -vous. vous allez être responsable, soyez-vous. Je vous tiens responsable. Vous pensez que ça me fait peur, là mais Ça ne vous fait pas peur, parce que le système ici, la Cour supérieure poursuit la Cour du Québec, le dossier n'est même pas réglé actuellement. je passe encore moi, à Montréal, au mois d'octobre, sur l'inconditionnalité des lois au Québec et de l'Assemblée nationale. C'est moi qui est intervenant. Je peux juste vous demander ici respectueusement d'intervenir et de pouvoir essayer de vous expliquer non, quelque chose. C'est tout. Vous, vous avez reçu le document par courrier des recommandé. La décision ont été et deuxièmement je vous fais bonne chance de poursuivre. avoir poursuivi. Vous pas de problème avec ça, mon cher monsieur. Non, il pas de problème. Merci. C'est <coughs> comme si j'étais tout seul, pauvre oh Mario, c'est c'est pas de ta faute, tu ne pas ça. Puis eux autres ne vais pas l'entendre, ça va être drôle. Que... C'est criminel, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben oui, mais ça fait rien, C'est ouais. pas même, c'est le marché quand même. Qu'est-ce Qu que tu veux que je fasse Qu'est-ce que tu veux que je fasse de pire ah. <coughs> pas pourquoi <coughs> les insulter, je faisais attention. Imagine-toi si j'avais dit fort plus que… Tu sais, donc... qu'est-ce <rire> <rire> je... <rire> hein? que tu penses qu'il aurait dit eux autres Ils sont coups d'avoir rapport à tous les parts. On va aller en Ontario avec ça, moi je vais mettre un une tutelle sais, ici, il n'y a pas de problème. Oui, exactement. C'est ça qui doit… Bon, avoir... C'est zéro. Là, je ne rentrerai pas tantôt, ça va les insulter, je les connais. Hum. Regarde la manière qu'il a parlé, ce n'est pas de même qu'on parle avec quelqu'un, hum. c'est Juste voilà. Non, je suis en hostie. Oui, excusez. Mais votre document, il a travaillé en Ontario. Excuse. Le document, c'est ça qui m'a arrivé. Ah, non, Ontario. non. Tellement pas de ça, non. Tellement pas de ça, là. Un billet de conditions, ça peut durer en hostie. T'avais déjà signé. Qu'est-ce que tu veux faire ta signature était là Regardez l'annulation de signature. Quand la signature est là, même si c'est ce pas de loi, aussitôt que signé, t'es fermé. Mais moi, non. Oui. Le travail, c'est pour même là, encore une fois, tantôt. La de la personne, il ja. peut avoir un défendre et payer que si tu veux Ça veut Au moins la de la personne. Ah oui, non, non, non, non, non, tu demandes non, je suite Tu le demandes d'où, là À non, non, tu demanderas. Je ne pas, je ça. En veux, moi, je comprends pas. Hein. <rire> tu regardes ce qu'elle veut, là. Elle a dit, c'était un bruit, Puis, tout ce qu'elle a dit, écoute, là, si j'avais pu m'exprimer, automatiquement, tu étais acquitté. C'est tous les documents. Il renverse les décisions du, du directeur de l'État civil. Il renverse les décisions de tout le monde. Ah, puis le pour le, le 19. Hein? Puis le 10 banquage pour le 19. Non, ouais, aux emplois. Ils sont déjà tous organisés ensemble. Faites aux impôts. Il n'y a pas de problème avec ça, je sais où je m'envoie. Je sais où je m'en m'envoie. Moi, ils m'ont tout bien. enlevé, mon ami, parce que je suis un être humain, puis toi, ça... ouais, c'est comme ami. ça que ça marche. Ouais, tu sais, ils ne me pas la chance de te défendre, Il va veulent rien on n'a même pas le champ de notre défense. Oui, mais c'est vrai que ça prouve leur culpabilité. Hein. Moi, mmh. vous avez parlé, là. Le moment de l'enregistrement, là, là, on est obligé de vous entendre. Ben là, je parle assez fort. Je pense que l'enregistrement mmh. va, okay. va être là, là. C'est C'est clair, ça, ça Oui. Ah, juste, ça.